Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Donc dans cette vidéo je voudrais vous faire quelques petites remarques concernant l'évolution des marchés et quelques petits trucs qui pourront vous aider je pense dans votre trading. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense que ça va peut-être vous aider à faire des bons trades dans les prochains jours. Donc la première chose, donc si vous avez regardé mes vidéos précédentes, donc on est bien dans le scénario que j'avais supposé qui allait se passer. Donc ici on est en, en weekly, donc chaque bougie correspond à une semaine. et On a bien donc eu deux semaines de remontée comme je l'avais prédit dans dans les vidéos précédentes malgré que je n'ai pas de boule de cristal. <rire> donc euh, le marché est bien remonté comme je supposais qu'il allait faire et euh, donc ici on voit également qu'on est sur un compte CFD. Donc si je vais en 30 minutes vous voyez un petit peu comment il se présente et que vous pouvez très bien regarder les signaux sur un compte futur comme ici. Et que vous aurez euh, donc euh, une configuration similaire en CFD. Donc euh, vous pouvez très bien regarder les signaux sur un compte futur et vous aurez un petit décalage de prix euh, par, entre CFD et futur mais que les mouvements partiront dans le même sens. Donc euh, vous pouvez très bien si vous avez un, seulement un petit compte en CFD, trader et tout en regardant, les comptes en, en CFD comme euh, moi je le fais avec des signaux euh, market profile comme on a ici puisque je vous ai déjà expliqué tous les avantages d'avoir euh, donc euh, euh, un signal en market profile pour pouvoir euh, envisager ce que le marché va faire dans, dans la journée ou dans les heures euh, qui suivent. Donc ces trois derniers jours euh, cette semaine on voit bien qu'on a eu euh, ici donc d'abord un déséquilibre donc première journée ici donc euh, mercredi, marché en déséquilibre. Donc quand on connaît les techniques de, de market profile, ben, c'est évident que euh, le marché allait continuer à aller vers le haut, faire un mouvement comme ça. Le lendemain il ouvre ici en haut, c'était encore évident de savoir ce qu'il allait faire puisqu'on était donc dans un marché en équilibre ici, il avait ouvert dans le ranch et euh, la journée de vendredi eh bien on voit ce qu'il a fait, on était toujours en équilibre. Donc ce sont des marchés prévisibles et normalement ce sont des journées où vous faites euh, des très bons résultats. Donc tout ça grâce au market profile. Autre chose que je voudrais donc euh, vous montrer, c'est que très souvent, très souvent quand on a un marché comme celui-ci où on a quand même un range qui se dessine. Donc on voit très bien le marché qui descend sur un niveau, vous voyez que ce niveau était assez évident ici. Vous voyez on peut voir ici ce niveau-là ici et le niveau ici au-dessus où il y avait donc une réaction, un, donc un support ici et une résistance ici. Et lorsqu'on a donc le marché qui casse ici qui va plus bas, ça peut piéger euh, des, des débutants qui se disent ah ça y est euh, le marché va rechuter. Mais lorsque vous avez un peu d'expérience comme normalement je pense que vous devez avoir si vous me suivez, et si vous suivez mes formations, très très souvent c'est très intéressant de voir ça. Parce que vous laissez le marché descendre et vous savez avec une quasi-certitude que quand on a un mouvement, quand, quand on est dans une tendance haussière comme on, on, on a, ici mais que le marché il va quand même se retourner à un moment donné. Donc vous avez juste à attendre le mouvement ici de retournement et là vous faites un magnifique trade qui dure plusieurs heures. Donc vous cherchez à ce moment-là sur les unités plus petites le moment où le marché se retourne. Vous voyez ici donc il a fait un premier signal vers le haut puis il est redescendu, ici il a fait un pullback et puis il est parti pour de bons. Pour euh, faire euh, ce mouvement-là, mais si vous positionniez déjà ici, que vous mettiez votre stop loss ici en dessous, vous étiez tranquille, vous ne preniez pas un gros risque. Donc, euh, c'est évident que lorsqu'on a ça et qu'on a un petit peu d'expérience, eh bien, on peut faire des journées euh, euh, très très intéressantes. D'abord dans le range, et puis après, donc euh, profitez d'un mouvement comme ça. Vous pouvez même aller à la plage si vous voulez et mettre euh, votre take profit euh, plus haut. Ou couper en fin de journée. Donc c'est là tout l'intérêt de, de connaître un petit peu un marché et de, de faire du scalping parce qu'à ce moment-là vous connaissez un petit peu les mouvements auxquels on peut s'attendre sur un marché et faire bien sûr des trades, quasiment 100% de trades sur des journées comme cela. Avec en plus donc le market profile qui vous donne bien sûr des, des indications extrêmement intéressantes. Donc euh, on voit très bien donc, le marché qui descend, il casse ici le range de la veille et puis il est reparti donc on voit ici euh, comment le marché a évolué et chaque demi-heure donc vous voyez euh, donc, la, la lettre qui change et qui vous permet à ce moment-là de vous positionner au mieux. Donc on voit ici qu'on avait une, une single print et que là si vous vous positionnez sur le bas à ce niveau-ci lorsque le marché remonte et eh bien vous faisiez un très beau trade comme celui qu'on qu voit donc euh, sur les bougies japonaises donc c'était assez évident et euh, normalement vous avez dû faire euh, une excellente journée euh, ce vendredi. Donc tout ça euh, c'est extrêmement intéressant lorsque vous tradez et euh, donc comme je vous ai dit le marché euh, est reparti à la hausse parce qu'il est soutenu par les banques, les banques centrales qui ne laissent pas les marchés s'écrouler donc on l'a vu depuis la, la crise du Covid. Donc les marchés sont soutenus artificiellement, indépendamment de l'économie. Donc ils ne sont plus corrélés à l'économie, il faut simplement savoir que les banques centrales soutiennent le marché et si ça chute et eh bien comme je vous l'ai dit, les traders peuvent gagner beaucoup d'argent euh, lorsque ça descend, lorsqu'on apprend à trader euh, correctement. Donc euh, en scalping vous pouvez gagner beaucoup d'argent et après vous gagnez également euh, lorsque le marché monte. Mais vous avez beaucoup plus d'opportunités de gagner de l'argent si vous faites du trading à court terme, si vous faites du scalping que si vous faites euh, des investissements à long terme. Surtout que bon, si vous avez des des, des actions comme Facebook qui a perdu quasiment 50% de sa valeur là en quelques jours, ça peut faire très très mal. Donc les indices c'est beaucoup plus intéressant à trader et euh, un indice volatile par exemple comme le DAX, eh bien vous voyez que tous les jours on peut avoir des, des journées très très intéressantes et euh, maîtriser parfaitement ce que le marché va faire lorsqu'on connaît euh, un petit peu son marché, son indice. Et euh, qu'on utilise euh, le market profile. Moi je vois parfois des débutants qui, qui s'achètent euh, un ordinateur avec 6 ou 8 écrans, ils ne savent pas trader mais ils s'achètent ça et puis ils commencent à chercher sur 10 euh, valeurs différentes, 10 euh, actifs différents, les opportunités, euh, comment faire. Bon, ben, En général ce n'est pas comme ça qu'on arrive à trader. Si vous arrivez à, à maîtriser deux marchés c'est déjà très bien. Alors vous imaginez des débutants qui se mettent à chercher des opportunités sur 10 marchés différents, ça ne sert pas à grand-chose. Je voudrais aussi vous parler des, des crypto-monnaies, euh, ça a été la mode euh, des crypto-monnaies. Euh, si vous regardez le bitcoin ça fait à peu près un an qu'il n'a plus bougé donc il fait des petits mouvements et je vois des gens euh, qui n'ont jamais fait de trading et qui vendent des formations euh, à la crypto-monnaie euh, donc euh, ils cherchent des pigeons euh, qui vont… Qui croient qu'on va gagner des fortunes avec les crypto-monnaies. Euh, on peut juste perdre beaucoup d'argent quand on n'y connaît rien quand on fait confiance à des gens qui tout d'un coup se lancent comme experts en crypto-monnaies donc moi ça me fait rire. Euh, mais bon euh, c'est comme ça, il y a toujours des opportunistes, des opportunistes qui cherchent euh, donc à se faire de l'argent rapidement comme ça. Moi je vous dis restez à l'écart euh, des... des du Bitcoin, euh, des crypto-monnaies parce que c'est très très volatile, c'est très dangereux. Il suffit qu'un Elon Musk euh, dise quelque chose et ça part dans un sens ou dans l'autre sens. Donc ce n'est pas des marchés intéressants, focalisez-vous euh, plutôt sur euh, les indices c'est beaucoup mieux. Euh, apprenez des formations sérieuses qui vous permettent de trader tous les jours comme des professionnels en utilisant des outils professionnels comme le market profile et là oui vous pourrez réellement gagner de l'argent en bourse. Donc c'est mon conseil du jour donc je vous dis essayez d'appliquer, de suivre des techniques vraiment efficaces et là oui vous pourrez devenir un trader gagnant et gagner beaucoup d'argent tous les jours sur le marché.